Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo review sur la série Halo, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Eridil, salut Eridil Et salut Kino, salut tout le monde, comment ça va Ah bah ça va super bien, et toi Eh ben ça va bien, je sors de, du Covid, <rire> je suis ben en train aussi, de, de m'en remettre petit à petit, mais ça va ça va. J'ai un peu d'avance sur toi. Euh, alors c'est une vidéo qu'on va qualifier d'un petit peu particulière, j'aime bien quand on dit ça sur Youtube parce que finalement on ça tout le la temps, moitié des fait. vidéos oui, sur voilà. Youtube qui sont, qui sont particulières. Exactement. Mais ici c'est un petit peu vrai parce que normalement on fait du gaming et là on est parti sur une série télé. Une série télé qu'on attend depuis très longtemps qui concerne donc Halo euh, et il y a beaucoup de choses à dire dessus. On va commencer dans cette vidéo avec du no-spoil, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez euh, regarder cette première partie, et dans une seconde partie, on fera du spoil, donc voilà, euh, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, on va vraiment segmenter, et on va se retrouver toutes les semaines euh, pour parler des épisodes au fur et à mesure qui sortent sur Canal+. Est-ce que tu as une première impression, toi, sur cette série Comment tu attendais cette série, euh, Eridil Eh bien, euh, moi, je ne l'attendais pas, en fait. <rire> euh, bon, enfin, en fait, à partir du moment où elle a été annoncée euh, comme non-canon, euh, je ne l'attendais pas spécialement. Je ne suis pas spécialement un grand consommateur de séries, de manière générale. Donc, euh, j'y suis allé dessus un petit peu tardivement. J'ai attendu la sortie de l'AVF de la pour euh, aller voir. Et euh, au final, euh, pas mal de, de, de mal à rentrer dedans, en tout cas surtout dans le premier épisode, parce que justement on est systématiquement euh, dans la comparaison de qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est pas canon. Euh, on, on essaie tout le temps de chercher la petite bête. Et au final je trouve que c'est un sentiment qu'on abandonne quand même assez rapidement dans l'épisode 2. Et je pense que c'est un sentiment qu'on n'aura plus du tout par la suite, il faut juste à euh, un moment accepter le truc et, et y aller quoi. Mais après bon globalement euh, j'ai trouvé que ça se regardait, la série n'est pas spécialement euh, mal réalisée. Alors on n'est pas sur des séries euh, à budget euh, colossaux comme euh, des séries Star Wars ou Marvel, Alors, on n'est pas sur le même type de réalisation. C'est vrai que c'est une adaptation de jeux vidéo, euh, au cinéma ça fait rarement bon ménage. Euh, là, il y a beaucoup de choix qui peuvent être euh, assez clivants, qui ont été pris. Euh, maintenant, je regarde ça vraiment avec euh, le regard de la curiosité. Et bon, voilà, pour le moment, moi, j'ai un avis euh, un peu... Euh... En, en fait, je n'ai pas vraiment d'avis. <rire> C'est un peu, un <rire> peu particulier. Euh, je suis vraiment dans, dans l'attente de voir la suite. En tout cas, je suis curieux... Euh, et j'étais peut-être euh, plus inquiet avant d'avoir commencé à la regarder qu'une fois que j'ai commencé à la regarder. Et, et toi, par contre, euh, il me semble que tu l'attendais beaucoup. Alors, je l'attendais beaucoup parce que, contrairement à toi, je suis un mangeur de séries, j'aime beaucoup ça, et euh, au début des années 2000, il y avait énormément de séries de science-fiction, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. En plus, il y a science-fiction bon, au sens large, mais aussi du space opéra, Tant que tu te balades dans l'espace avec des vaisseaux, des trucs comme ça, il y a une ambiance particulière dans ces séries, chose que j'aimais beaucoup, et aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et avec la série Halo, donc je l'attendais de base parce que c'est Halo, mais je l'attendais aussi pour ça, parce que pour me reconnecter d'une certaine manière à ces séries, à ces types de séries que j'aime. Et alors, c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre, ça fait bizarre parce qu'on rentre dans un nouvel Halo, qui est un nouvel univers de Halo, qui est différent, et en même temps, comme tu dis, pour moi, c'est l'épisode 2 qui m'a vraiment fait comprendre où est-ce qu'on se trouvait. Parce que l'épisode 1, il m'avait plu, l'épisode 1, en tant que tel. Mais on était dans une demi-teinte où on ne savait pas trop où on allait. On savait que ce n'était pas canon, euh, donc dès la sortie de la, de la série. Et l'épisode 2 est vraiment différent de ce qu'on peut trouver dans les jeux vidéo. Et moi, c'est ça qui m'a fait comprendre qu'on était bel et bien dans une série de science-fiction. Je, je trouve en fait que l'épisode 2 est vraiment presque un cliché de l'ambiance qu'on peut retrouver dans des euh, séries de science-fiction. Je ne sais pas si tu en as beaucoup regardé, et si ça te fait cette même impression que moi de, de euh, Alors, euh, euh... alors, alors j'en avais regardé quelques-unes, je pense que celle la plus grosse que j'ai regardée, ça devait être la série de Battlestar Galactica qui avait eu euh, au début des années 2000, je crois. Et euh, pour le coup, par rapport à celle-ci, euh, il y a vraiment des passages, c'est vraiment une ambiance très très similaire. Ouais. Ah oui. Mais je trouve qu'en fait, euh, voilà, au début, on est systématiquement dans ce jeu de comparaison, et au final, on, on se demande, en fait, dans, dans le premier épisode, euh, en fait, bah, la série, qu'est-ce qu'elle fait elle va, faire, elle va suivre à peu près l'histoire de Halo en ayant juste modifié des trucs parce qu'elle avait envie, ou pas Et en fait, dès le deuxième épisode, tu comprends très clairement que la série, elle va prendre une direction qui est totalement différente des jeux. Et c'est là où, au final... Le fait que n'étais que pas des éléments canon, qui s'est pris des libertés, au final tout est tellement différent qu'au final c'est une réinterprétation complète a priori. Et je trouve ça moins dérangeant qu'être au niveau d'un entre deux où tu te poses la question de là où t'es, tu vois. Et je pense que c'est ça qui dérange dans l'épisode 1. Maintenant l'épisode 2, derrière il est quand même beaucoup moins ambitieux au niveau de, de ce qu'il propose. En même temps le, le premier épisode il faut toujours qu'il qu accroche un petit peu et euh, je, je pense que ça a rebuté un peu de monde aussi donc euh, c'est pour ça moi j'attends de voir la suite parce que clairement l'épisode 2 est pas très ambitieux et puis euh, tu vois des trucs où bon quand t'es un peu accroché à l'eau des fois euh, tu, tu regardes de, de travers quoi mais je pense que ça va servir le propos après donc il faut, faut... Enfin, faut voir la suite quoi à mon avis il faut voir la suite vraiment moi je suis, je suis vraiment dans cet état d'esprit de, de voir ce qui va arriver alors aujourd'hui avec Internet c'est assez facile, les gens sont critiques sur les réseaux sociaux, euh, ils soulèvent les petites bêtes très rapidement, on a vu par exemple un pistolet à plaspa qui n'était pas texturé, euh, ça a fait oui. le tour, euh, tour d'Internet, <coughs> il y a plein de petites choses comme ça qui existent dans toutes les séries, mais aujourd'hui voilà en fait la série elle n'est même pas sortie en France que déjà on a des, des, des screens euh, des erreurs qu'il peut y avoir donc on vit dans un, mode, dans un monde qui est plus là pour montrer les défauts que les qualités des séries je trouve que c'est un petit peu dommage. Euh, au niveau des, des défauts, euh, c'est vrai, il y en a. C'est pas la meilleure série du monde. Je pense qu'on ne peut pas euh, dire que c'est la meilleure série du monde. Mais il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, à la fois sur Halo, parce qu'en fait, cette série, elle ne va pas chercher à faire du jeu vidéo, dans le sens à, dans le sens à ressembler au jeu vidéo, mais que ce soit dans l'ambiance ou que ce soit dans ce que ça raconte. Elle va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin de se rapprocher peut-être des romans et surtout d'aller tirer des éléments des romans euh, on trouve des lieux par exemple que on ne connaît pas si on n'a pas lu les livres alors on parle de livres qui ne sont même pas sortis en français donc c'est pour la majorité c'est totalement obscur mais il y a le wiki allo qui est là euh, on fait une petite pub pour Louis Chialo, c'est hein, au, au cas où euh, les gens ne le connaîtraient pas. quoi. Au cas où les gens ne le connaîtraient pas, mais de toute façon, c'est tous les lieux, les personnages, les trucs comme ça. On y reviendra dans de futures vidéos pour les approfondir, pour expliquer, peut-être faire des parallèles entre les deux univers, voir ce qui a été pris, voir ce qui a été enlevé à, à l'un et à l'autre, euh, pour faire quelque chose de neuf. C'est un petit peu l'idée que je trouve de, de cette série, globalement, c'est faire du neuf avec le vieux. Je sais pas si toi, toi, tu as, as cette vision un petit peu du, de la série. Non, pas, pas, pas tout à fait. Moi. Après, bon voilà, tu parlais d'éléments qui ont été pris du, du canon, qui ont été un peu modifiés et tout. Alors, moi, là, là où je trouve marrant, c'est que, euh, autant il y a des trucs euh, obvious comme le Major, euh, la, la Silver Team euh, qui, qui remplace plus ou moins la Blue Team, ça je pense pas que c'est du spoil quand même, c'est un truc qu'on voit dès non, le début. Hein. Ouais. Euh... Il y a des trucs comme ça que, que tout, tout fan de Halo connaît va, va, va, va remarquer au début et ça fait un peu bizarre. Autant il y a des éléments beaucoup, plus, beaucoup moins connus hein, de l'univers étendu que moi-même je connaissais pas forcément. Ben, J'ai appris qu'en fait il avait réinterprété c'était pas c'était pas comme ça que ça se passait dans le canon. Donc en fait je trouve ça marrant de voir comme euh, nous comme puristes on peut, on peut relever les moindres petites... Euh, les moindres, moindres écarts pris par la série, mais dans le même temps, euh, ben en fait, on se rend compte que quand on connaît certains éléments, on ne les connaît pas, et ben en fait, ça ne nous dérange pas du tout. Donc euh, après, voilà, tu parlais des, des réactions sur les réseaux sociaux et tout, forcément, annoncer une série qui n'est pas canon de base, qui prend les plus grandes libertés possibles vis-à-vis euh, -vis des jeux vidéo, qui euh, montre la tête du major dans la série, ça aussi, ça a été annoncé. Je crois que je spoil rien, c'est bon Non, non, non, ça a été annoncé. <rire> Et eh bien, ça, c'est du pain béni pour, euh, pour aller critiquer la, la série sur les réseaux sociaux. Et, et moi, honnêtement, je, la, je le comprends. Mon avis de base, hein, euh, et enfin, on en avait parlé avant, c'est que... Moi, mon avis, c'est qu'avoir fait une série comme ça, qui n'est qui pas canon de base, qui réécrit l'histoire de Halo, pour moi, c'est une idée stupide de base. Et je ne comprends pas ce choix. Et pour moi, ça sera toujours une erreur d'avoir fait ça. Parce que je ne sais pas ce que la série... Euh, en fait je ne sais pas quel est l'intérêt de la série comme ça on va attraper un nouveau public qui va aller voir les jeux qui va rien comprendre au jeu donc on va les perdre instantanément et le noyau dur des fans globalement je, je pense que il y en a beaucoup qui vont être énormément déçus pour, par ça et beaucoup de fans qui ne vont pas aller regarder la série donc ce choix je le comprends pas maintenant reste la, la curiosité d'aller la voir et une fois qu'on a dit ça tout ce qui est mis en place par la série est cohérent avec la base qu'elle pose. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui sont euh, induites par la série, où tu dis « putain mais c'est vrai, c'était pas dans les jeux, c'est un peu débile ». Et en fait des fois ça te prend un peu, euh, ça prend un peu le contre-pied sur toi, et des fois tu te dis « ah oui mais en fait la série elle est peut-être pas si débile ». Et je trouve ça vachement intéressant, et, et les débats que ça peut soulever justement par rapport à ça moi. Alors, bien sûr, euh, on n'est pas là pour vous donner une, euh, une vérité. Euh, on, va, on est là dans, dans cette vidéo pour vous donner notre avis, où de base, on avait deux avis qui étaient complètement différents, Eridil, Eridil et moi. Euh, Eridil était assez négatif au sujet de la série, et moi, j'étais assez positif. Genre, euh... je suis quelqu'un de négatif. <rire> <Merci>. <rire> non, mais tout du, moins, tout du moins, ça se comprend sur le, sur le principe de la série canon. Ma, ma copine, par exemple, qui, elle, ne connaît Halo grâce à moi et donc un petit peu de loin, quand je dis voilà la série elle sera pas canon, euh, bah, elle a fait mais c'est quoi l'intérêt Donc elle se rapprochait de... Mais, de mais de je pense ton que c'est euh... la réaction normale de n'importe qui. Hein. Et alors après, en moi, fait, la vision... C'est la première à ça, réaction la plus normale. La, la vision que j'ai par rapport à ça, c'est que quand tu veux faire quelque chose de canon, tu n'as que deux possibilités, soit reprendre exactement ce qui se passe, et là bon, bah, tu, suis, euh, tu suis quelque chose de... Par exemple si c'est les livres, ça va être plus facile qu'un jeu vidéo parce qu'un jeu vidéo, bon, bah, c'est beaucoup de, de, de pam-pam-boum-boum, boum. Voilà. et aujourd'hui, les séries veulent essayer de faire du développement de personnages, donc il y aurait obligatoirement eu des modifications de ce côté-là. Et si on prenait les livres, tu as de base donc, un petit peu plus de développement de personnages, nous, les fans, on aurait été un petit peu dans le « on attend de voir euh, ce qui va se passer », parce qu'on enfin, on sait déjà ce qui va se passer, on attend de voir la réalisation. Et on a une perte d'intérêt, une potentielle perte d'intérêt sur la chose, et sinon, c'est complètement créer une nouvelle histoire, mais où du coup les enjeux ne peuvent pas sortir de, de, de, de la série parce que ça bousculerait ce qui a été fait dans dans les livres, dans les jeux, dans tout ça, et ça limiterait les enjeux. Faire une série qui n'est pas canon, qui est à côté de ce qui existe, ça permet de un petit peu. Bah, justement, de les fans, donc là, ça va plus parler aux fans américains, qui vont se dire « Ah, mais là, il y a un indice, et là, il y a un autre indice, mais ça veut dire qu'il va se passer ça, parce que dans le livre, regarde, il se passe ça, comme ça. » J'aime cette espèce de discussion qu'il peut y avoir derrière, de recherche d'indices pour arriver à, euh, à quelque chose où on ne s'y attend pas forcément à la base, mais où pourtant, c'était logique, c'était là, c'était normal. Et le, le fan est récompensé d'une certaine manière grâce à, à son savoir, grâce à sa connaissance sur l'univers. Et c'est ça, c'est ce, cette espèce de petite bulle dans laquelle on peut se mettre entre les épisodes d'une semaine sur l'autre, qui, moi, me prend aux tripes et me fascine vraiment. Je ne sais pas si j'ai été très clair euh, vraiment dans, dans ce que j'ai essayé d'exprimer. De, euh, je connais très peu de choses à, à l'univers de Marvel, par exemple, que je. Voilà, c'est un très bon exemple sur la chose. Mais. Quand tu as des films, qui a des trucs, je, y a, par moments, j'arrive à, à, à prendre un, un indice sur quelque chose et je me dis, putain, mais après, il va se passer ça. Et quand ça arrive, et je suis trop heureux parce que j'ai su le voir, justement. Et que, bah, voilà, c'est une espèce. Je vois ça comme une espèce de récompense de, de, de, de, de ma fidélité, on va dire, à l'œuvre. Et, et, et c'est là, là, paradoxal avec Marvel, puisque je ne suis absolument pas fidèle. Là, tu as un fan de comics qui sort d'un buisson. Il dit, oh, oui, c'était <rire> évident. On l'a vu dans la, c'était sous-entendu dans la bulle du dialogue du comics numéro 912 qui est sorti en exclusivité au <rire> au Japon. Et là t'as tout le monde ah oui oui oui. <rire> mais voilà donc c'est je peux très bien comprendre que le, le non canon puisse ne pas intéresser mais. Il y a une autre vision de voir la série, bah en, fait, en fait, et moi, c'est bah... comme ça que je la vois. Bah, moi, je, je trouve que le fait que la série, euh, déjà, enfin, dès le deuxième épisode, hein, on voit qu'elle prend une direction qui est tout autre, je préfère le fait qu'elle se désolidarise complètement des jeux en gardant quand même des événements clés comme, euh, comme des attaches hein, à l'histoire de Halo, quand même, il ne faut pas, faut pas déconner non plus. Mais je préfère que la série elle, prenne une direction qui est totalement différente une direction qui est, oui, alors un petit peu comme les jeux, mais pas tout à fait. Là, on prend des libertés, ou là, je comprendrais pas, en fait. où tu es entre les deux, et en fait, tu es systématiquement à faire la diff et tout. Et au final, euh, bah en fait, c'est pas intéressant. Et comme tu le dis, moi, je préfère une série qui raconte complètement autre chose, qui abandonne les codes du jeu vidéo pour garder les codes de la série. Et là, au moins, tu es dans une série, et puis voilà. Parce que c'est vrai que dans les dialogues, dans la construction de la narration de la série, ben, on est dans de la série, on n'est pas dans du jeu vidéo, ah, ça n'a rien à voir avec les dialogues qu'on peut avoir dans les Halo euh, pour plein de raisons et c'est normal d'ailleurs. Il euh, y a plein de petits easter eggs, alors on va pas, on va on se rapproche doucement de, de la, du moment où on va commencer à spoil, pour l'instant vous inquiétez pas pas de spoil. Il y a plein de petits easter eggs, euh, je ne sais pas si tu les as remarqués toi, euh, qui sont dans, dans chaque épisode, euh, qui font référence pour le coup vraiment au jeu vidéo. Alors, il y a à un moment Comme donné, ça ça me dit il rien. Un des Spartans, <rire> pas. il y a un des Spartans de, de, de la de la Silver Team, alors je ne sais plus lequel c'est euh, qui alors bon c'est pas du spoil, c'est une scène, voilà, bon ben bah, vous voyez une planète euh, une autre planète, on rentre dans une caverne et l'un des Spartans dit oh, ce n'est pas une création naturelle." Oui, oui, je l'ai vu. Ça c'est une vu, référence mais... directement à l'OCE, à Cortana. Euh, la mission oui, ce, ce pas, ce euh... pas ouais, euh, c cette Et grotte n'est pas une formation naturelle ouais voilà c'est <rire> génial c'est génial de trouver des petites choses comme ça que le fan va trouver c'est du fan service voilà, le, le, le le fan est content quand il voit ça tu vois quand... c'est du fan service intelligent en fait c'est pas le truc qui est là en gros plan sur le truc arrêt sur image machin, regarde mange mange mange mange c'est pour toi le fan non, je pense que Cortana va t'enfiler de l'histoire, hein. t'inquiète, que quand ah oui, il oui, sera... Oui, oui, oui, alors je... là, là ça, serait, ça, serait, euh, ça serait spoilé, mais oui, euh, il va y en avoir, d'ailleurs, par contre, celle-là, je trouve beaucoup moins subtile, mais on y reviendra, euh, on y reviendra... J'ai pas vu, moi, donc dis pas. Euh, non, non, non, c'est pour ça, mais celle-là est beaucoup moins bien. Euh, je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on parle, c'est le choix du casting euh, autour des personnages, les personnages sont tous très jeunes dans la série, euh, et des fois il y a des personnages qui ne correspondent pas du tout euh, mm. euh, aux personnages qu'on connaît. mention spéciale pour Hood l'acteur de Hood je sais pas qui c'est j'ai pas noté son nom mais je trouve qu'il lui ressemble énormément alors en, en fait il, moi je trouve qu'il lui ressemble pas tant que ça physiquement mais au niveau de la dégaine au niveau de, de ce qu'il dégage tu le vois tu dis bon je pense que lui ça à peu près sûr c'est Hood ouais, ouais ouais ouais enfin moi je, je, je connaissais pas l'acteur qui jouait Hood et quand je ouais. l'ai vu je me dis bon c'est Hood alors, oui. Donc, pourtant, euh... je, physiquement parlant, bon, il... enfin, c'est un vieux qui n'a pas de cheveux, quoi. Tu... <rire> <rire> ça, ça, ça joue. <rire> non, mais après, le casting, ça fait partie des trucs qui a fait beaucoup, beaucoup réagir, hein, notamment euh, Keys, qui, qui a beaucoup, beaucoup bronzé. <rire> <rire> qui, qui... Enfin, L'acteur de Keys, qui, qui fera un très, très bon Johnson. Euh, bon, moi, je... je... Je trouve un peu dommage de, de changer le, le visage de personnages qu'on connaît déjà. Euh, alors, euh, bon, il a... on va pas rentrer dans les débats sur la couleur de peau ou quoi. M Moi, personnellement, quand je reconnais pas un acteur à l'écran, ça me sort. Donc je trouve ça dommage. Euh, dans les deux premiers épisodes, on le voit pas tellement, donc je vais pas juger l'acteur euh, en tant que tel. De toute façon, il est pas responsable du choix, lui, c'est un acteur. Mais euh... oui. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce choix. Alors bon, mécaniquement, Miranda, elle est un peu plus basanée. Bon, ça, c'est logique jusque-là. Mais euh, bon, après, moi, je veux dire, mis à part euh, peut-être Keys où j'ai du mal à comprendre ce choix, je trouve que le choix du casting est assez bon, globalement. Euh, et, et comme tu le disais, les acteurs sont globalement plus, plus jeunes. Alors, ça, je pense que ça s'explique tout simplement parce que dans les séries, ils prennent des acteurs globalement jeunes, parce que si la série doit durer, à la fin ils ont pas 70 ans. Il y en a qui ont eu des problèmes, il y a un certain nombre d'années <rire> avec ça. Euh, mais je trouve le casting assez bon. Moi je trouve que Alcé et Pangowski sont géniaux. Oui. Il euh, y a l'acteur de Soren aussi que qui est plutôt pas mal. Alors oui, je trouve qu'on le voit pas, pas le énormément. Enfin, je trouve qu'on le voit pas énormément encore dans, dans le deuxième épisode. Tu a l'air de me dire qu'après on, on le voit plus, mais il a toujours un petit peu secondaire, mais on continue de le voir euh, tout le temps. Voilà, donc j'ai un peu de mal à cerner le personnage, mais je trouve que voilà, moi, Parangowski et Alcée... Euh, Alcée, alors, elle fait beaucoup penser, je trouve, à Alcée de, de Halo Legend, que, que j'ai détesté oui. Halo Legend, mais elle me faisait vraiment penser à elle. Oui, oui, tout à fait. Alors, petite, euh... Euh, petite notion sur, sur Alcée, euh, encore une fois, c'est ma, ma copine qui m'a fait cette... cette euh... Cette réflexion, et bah, elle connaît pas l'eau du coup, euh, elle s'accroche à des détails que je fais pas forcément attention. Euh, et elle m'a dit euh, Mais en fait, Alcé et, euh, et John, euh, ils ont le même âge. Oui, je me suis fait la réflexion aussi. Et moi, j'avais pas du tout fait gaffe sur le truc. Ouais, ouais. Alors, je lui ai répondu simplement. Ouais mais euh, on ne peut pas vraiment savoir l'âge parce qu'ils sont en, en stase euh, euh, tous les deux jours, euh, du coup ils vieillissent oui. pas à la même vitesse. C'est vrai, c'est vrai. Mais, ouais. mais quand même c est, c est... ça voudrait dire que euh, Alcé serait resté en stase pendant un très long moment pour qu'elle euh... ne vieillisse pas. Comme ça. Bah, en, en fait, euh, je me suis bon, fait compte bon que dans l'épisode 2, à un moment, bah, ils sont tous les deux à parler. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, mais en fait, ils ont quasiment le même âge. Alors, elle sait peut-être qu elle, voilà, elle est... peut qu'elle a 50 ans, mais elle ne les fait pas, tu vois. Mais ouais. dans tous les cas, euh, le, le Major, pour moi, il a au moins 40 ans. Donc, s'ils euh, ont 10 ans d'écart, c'est un maximum. Bon, après, tu vois, dans, dans l'histoire de Halo, il, il y a des personnages qui sont restés en stas très longtemps. Hein. Johnson ah oui. a 91 ans quand il meurt. Hein. <rire> c'est euh, ben Oui, il a 91 ans quand il meurt. <rire> Oui, il est très bien conservé. Non, mais c'est ça. Je veux dire, Cutter, avait... Cutter a 30 ans de moins, hein. Ouais. Euh... ouais, ouais. <rire> non mais enfin c'est vrai que dans l'univers de Halo, l'âge biologique n'est pas du tout l'âge physique parce que la cryogénie empêche de... de vieillir. Après, elle sait c'est une scientifique, elle a pas tellement de raisons d'être en cryogénie. Hein. Bah si on suit le livre, alors là on va faire des comparaisons, ça se trouve ça marche pas. Elle est allée chercher les Spartans partout dans l'espace et la première fois qu'on l'a découverte oui, dans vrai. la chute de Rich, elle était en cryogénie. Donc oui, et... bon, voilà, ça peut jouer, ça peut expliquer quelques années, mais... Et surtout que les voyages, euh, les, les voyages euh, en sous-espace au début de l'humanité étaient très aléatoires, ils tombaient tout le temps super loin, ils étaient oui, longs et tout. Bon, là, après, ça c'est des détails racontés dans les livres, on ne sait pas tellement quelle valeur ont ces détails dans le cas d'une série qui prend autant de liberté par rapport au canon. Euh, bon. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport euh, à cette partie no spoil ou est-ce qu'on peut sauter à la partie spoil Où Je pense que là on peut largement l'attaquer. Ouais. Voilà donc euh, on va vous laisser partir, on va vous laisser quitter la vidéo si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes de la série. On se retrouve très bientôt et nous autres on va passer à la partie spoil. A tout de suite à tout de suite et re, on se retrouve pour cette partie avec spoil euh, de la review des épisodes 1 et 2 euh, de la série télé Halo. Euh, donc voilà, on a dédié une partie euh, sans spoil juste avant. Si vous êtes toujours là, c'est donc que vous avez vu les deux premiers épisodes et que vous souhaitez vous manger du gros spoil sa mère. Euh, donc voilà, vous êtes prévenus. Alors, on va donc euh, eh ben, passer euh, à la partie euh, spoil, hein. Euh, toi, Kino, euh, du coup, euh, quels sont les éléments qui t'ont euh, le plus plu euh, dans, euh, dans ces deux premiers épisodes Je vais me faire taper dessus, mais violent <rire> par la communauté. Euh, les, les deux éléments qui m'ont le plus plu, c'est euh, Soren. Soren, euh, euh, c'est pour moi une très grosse surprise parce que de base, il te le vendait, euh, donc il nous l'avait euh, présenté d'une certaine manière sur une image avec quelques, quelques mots, il nous avait dit, euh, voilà, c'est un Spartan renégat et on est tous là à surinterpréter un petit peu la chose, et moi je l'avais vu quand même méchant, en fait, voilà. Et quand on découvre la série, on est face à un personnage qui est, en fait, euh, plein de bonnes choses, au fond, enfin, voilà, il, est, il a quitté l'UNSA, il a quitté, il a réussi à tout quitter, et... Il est fier de lui, il est fier de ce qu'il a créé, il aurait pu avoir de la rancœur, une haine même envers John, qu'il a abandonné, euh, qu'il a à la limite presque, presque trahi, euh, et au lieu de ça, il l'accueille à bras ouverts. Euh, il y a vraiment quelque chose de, je trouve, très intéressant dans sa philosophie, dans sa, dans sa manière de, de voir la vie, alors on ne l'a pas forcément vu beaucoup. Mais la manière dont le dialogue est articulé autour de lui, je le trouve vraiment super intéressant. Voilà, ça c'est... Tant qu'on est dans le sujet. Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, moi mmh. je l'ai interprété comme... Euh, en fait, dans la série, du coup, on apprend que les Spartans, ils ont une puce dans la nuque qui inhibe leur, Alors, leur sentiment. Alors, elle n'est pas dans la nuque. Mais continue. <rire> J'ai compris dans la nuque, mais bon, ils ont une puce quelque part. Je veux pas savoir où. Ouais. <rire> qui nie leurs leur sentiments. Et du coup, en fait, ils n'ont pas cette fraternité qu'ils peuvent avoir comme dans les jeux. Et d'ailleurs, dans le premier épisode, on, re on ressentait très bien. Ils obéissaient aux ordres comme des robots. Et justement, Soren s'est affranchi de, de cette puce et a retrouvé bah, des sensations humaines. Et du coup, lui, je trouve qu'il interprète cette fraternité des Spartans qu'on peut avoir dans les jeux. Oui, moi, oui, oui, je l'ai vu il y a, comme ça un en fait. Peu de ça. Oui, oui c'est vrai, c'est tout à fait voilà. vrai. Bon, mais du coup, je te laisse continuer. En fait, c'est juste ça en fait, je l'ai interprété comme ça, moi. Comme la fraternité des Spartanes, je... c'est un peu sa seule famille, les Spartanes en soi. Oui, oui, oui. Voilà. Et petite anecdote, donc, le personnage de Soren existe dans le lore des jeux et dans les livres. Il y a un roman où on le voit, euh, il est à peu près pareil. Alors, euh, de ce que j'ai compris de, de ce qu'il était. Euh, donc, toi, tu savais déjà qu'il existait. Moi, j'ai découvert grâce à la série qu'il existait dans Alors, dans, je connaissais le nom. Romans. Je ne savais pas du tout quel était son background ou quoi. Et, et en fait, c'est un Spartan qui a échoué aux, aux augmentations physiques et qui s'est trouvé déformé. Donc, euh, il a un bras qui a un problème. Donc, ça, on le voit dans la série. Il a aussi une jambe dans, dans les livres qui a un problème. Ça, euh, visiblement, sa jambe va bien dans, dans la série. Euh, ça lui permettra de courir, de sauter, de combattre, euh, Be Belle analyse <rire> <rire> Oui, tout à fait. <rire> euh, et et euh, l'UNSC l'a mis de côté, euh, il l'a laissé un petit peu au rebut, et un jour, il a croisé un insurrectionniste, et l'insurrectionniste lui a dit, nous, euh, on ne te laissera pas de côté, nous, on te mettra en avant. Du coup... Soren est parti avec les insurrectionnistes dans un endroit qui s'appelle les, dé les décombres, et du coup on se rapproche beaucoup de ce que donne euh, de ce que offre la série la différence c'est que dans la série Soren est parti de lui-même est parti volontairement, alors que dans le livre on est allé le chercher, le prendre par la main pas la main abîmée la, la main entière <rire> c'est pas grave. Et le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé dans cette série, c'est le fait qu'on voit le visage du Major. Voilà, je l'ai dit. Bah, les ça, messages d'insultes. Ça, ça avait été annoncé, de toute façon, c'est même pas du spoil. Dans l'espace euh... commentaire. Alors, à quoi ça sert en fait de voir le visage du Major Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose de logique. Parce que, euh, justement, on n'est pas dans une série pam, pam boum boum. Et euh, dans les livres, bien souvent, le Major retire quand même son armure ou au moins son casque. Et là, à un moment donné, ben, c'était logique, puisqu'on le suit, puisque c'est vraiment l'icône, c'est le personnage. C'était normal qu'à un moment donné, ben, ben, il retire son armure, il se mette, on va dire, un petit peu plus à l'aise. Et donc déjà, il y a cet esprit de logique, où là, par contre, je gueulé s'il était non-stop en armure, alors que, bah, c'est genre, il va faire sa muscu en armure, c'est ridicule. On voit pas de scène, avant ou après, quoi qu'il en soit, où, euh, où il fait sa muscu. Mais, enfin, euh, voilà, il y a une espèce de, de logique de ce côté que je trouve euh, bien, qu'il ait, qu ait enlevé, euh, donc, son casque. Et on a également, enfin, une des émotions qui peuvent transparaître pour, pour le Major... Euh... Je sais que les gens ne peuvent pas forcément être d'accord avec ça et je les comprends et je ne cherche pas à vous convaincre, c'est vraiment ma vision des choses. Je ne vois plus d'intérêt en fait à ce que le major n'enlève pas son casque dans les jeux vidéo. Au début il y avait un intérêt parce que c'était plus simple à gérer au niveau de la 3D, il n'y avait pas de visage, il avait pas voilà. après il y a eu un côté un petit peu mythique, on ne voit pas son visage, mais aujourd'hui dans les jeux depuis Halo 4 où le major essaye, de, enfin, du moins les, les, les développeurs essayent de faire quelque chose de plus humain autour du Major c'est vraiment un frein pour moi qui garde son casque et là dans la série eh ben, ils ont dit on va travailler l'humanité du Major et on va lui enlever son casque et en fait moi je trouve que ça marche et j'aime ça alors moi je, je vais pas dire que c'est un des trucs que j'aime franchement euh, pas, pas spécialement maintenant c'est vrai que la série avec le casque, tu, tu le vois le mec euh, garder son casque tout le temps, mais genre tout le temps, c'est vrai qu'en fait tu te poses la question, tu te dis, mais enfin, enfin c'est quand même un petit peu stupide, il est quoi, il est vissé, pourquoi il ne l'enlève pas à un moment enfin, <rire> ou, français, ou alors ou... il n'aurait pas fallu que ce soit le personnage principal. Oui voilà, bah, en, en, en fait le problème c'est que plus tu le vois, plus, plus, enfin, surtout tu le vois dans des situations, euh, dans des situations euh, normales, enfin, dans le premier oui. épisode, quand il est dans le Condor avec, euh, dans le condor avec euh, Quan, là, euh, justement, il lui fait des... <rire> J'ai adoré la blague du Major. <rire> Qu'est-ce que tu manges Des boulons. <rire> J'étais mort de rire, moi. Alors ça, il y a <rire> potentiellement une référence aussi. Euh... Ça m'a ça, ça vaguement évoqué quelque chose. Mais je ne ça... saurais pas dire si c'était une ref ou quoi. Il y, y a le côté où, justement, dans Halo 4, qui est de nous deux et la machine donc ça oui. peut être là-dedans, mais il y a aussi, du moins, euh, je, on peut penser ça, euh, au fait que normalement, le Major, à la base, n'était pas humain, ça devait être un robot, à l'époque de Bungie, avant ah qu'il oui, ne, tout, tout qu début ne là, sorte hein. le jeu. Mmh. Donc c'est peut-être une référence à ça, Voilà, sans pour autant être véritablement sûr. Bon, après, souvent, il s'est traité de boîtes de euh. conserve, des trucs comme ça, quoi. Donc, je euh, oui. pense que sans chercher plus loin, tu vois... Non mais en, en fait il y a plein de situations comme ça débiles où, où elle lui dit et du coup tu bouffes quoi et, et là n'importe qui qui regarde la série se dit bah écoute c'est franchement une très bonne question parce qu'on n'en a aucune idée. <rire> et euh, bon enfin bah après évidemment c'est un être humain normal, euh, bah, il a une tête, euh, il mange, enfin euh, c'est vrai que dans le cas de la série... J'ai du mal à voir comment tu peux en faire un personnage principal que tu vois la moitié du temps à l'écran sans voir sa tête. Je ne sais pas comment ça aurait été faisable. Alors après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de, du fait qu'on voit sa tête De toute façon, la série elle n'est pas canon, ils ont changé la tête de tout le monde, donc est-ce que sa tête est canon, c'est encore un autre débat, tu vois ouais. Et bon, après, est-ce que c'est est vraiment spécialement bien de la voir bon, Pour le coup, ça me choque pas... Euh... On va dire que au début, bon, ok, il enlève son gaz. Et puis après, bon, tu t'y fais en fait. Enfin, il y, y a un moment quand tu arrives au dixième épisode, tu vas pas continuer à gueuler là-dessus, c'est stupide quoi. <rire> non, je pense que les personnes enfin, qui n'ont pas avalé ça, euh, ils ont. En fait, c'est ça. La série à ce moment-là. Si tu peux pas passer outre de ça, il faut même pas regarder le deuxième épisode, c'est même pas la peine en fait. Tu t'arrêtes au premier, tu gagneras du temps dans ta vie quoi. Donc, euh, après, bon, est-ce que c'est une, est -ce est une bonne ou une mauvaise situation d'enlever son casque, tu vois, je ne sais pas. Mais moi, je sais pas. Je n'ai pas trouvé que c'était un des points forts hein, d'enlever son casque, en tout cas. Alors, moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus explosif, qu'il enlève le casque. Euh, euh, dans une scène de combat, le casque est abîmé, il le retire. Alors que là, c'est euh, gratos. Hein. Dès que ça le gratte, ennemis. il l'enlève, il se gratte. Hein, Ce n'est pas, pas forcément gratos, parce que... Euh, L'UNSC a prouvé qu'il pouvait prendre la main sur lui en l'asphyxiant le... en, en fait. Et du coup, enlever son casque, ça lui permet de couper le... Le... la communication euh, avec euh, l'UNSC qui ont euh, porté atteinte à, à sa Alors, vie quoi, euh, quelques, quelques pas secondes avant. C'est pour ça qu'il c'est pour que la, la fille lui fasse confiance dans le premier. Alors, il y a aussi cet élément de confiance. M moi, mais je voyais ça si sur, il n'y avait pas ça. Eu s'il si, n'y avait pas eu cette attaque avant, sur sa propre personne, hein, puisque ah, il, il aurait a pas vraiment enlever, hein. été touché, il l'aurait pas enlevé. Pour moi, je il ne l'aurait pas. pas enlevé. Puisque jusqu'à... Non, il le, il le met quand il arrive dans les décombres, je crois. Je crois qu'il a le casque quand il est au début des, des décombres. Le, le il, casque en situation qui... de la danger... Première fois, euh... La première fois où on le voit sans casque, c'est quasiment la fin du premier épisode. Oui, oui, oui. Donc dans les décombres, il l'avait, hein. Oui, non, mais est-ce qu'il est l'a mis sur la tête en arrivant euh... Ah, au début, quand Parce il qu est arrive... dans le enlevé. deuxième épisode Ouais. Euh, au début, il l'a, oui. Au début, il l'a. Au début, il l'a. Bah, bah, en même temps, il y a tout le monde qui veut le buter, hein, donc... Euh, oui. Bon. <rire> Et toi, alors, quelles sont les, les, les, les choses qui t'ont le plus marqué dans, dans ces deux épisodes <rire> Bah euh, Alors, moi, ça a été le... les visuels, globalement. Alors sauf les Spartans, qui, je trouve, leur armure, elle fait, elle fait cosplay. Ça, moi, Ça un dépend des que... moments. Il y a des moments, où, ouais, vraiment. Bon, y enfin, y en je suis censé parler va. des points positifs, mais ça, c'est pour moi le gros point négatif, c'est l'aspect <rire> des armures des Spartans. Après, globalement, euh, les, les effets, euh, bah, juste les effets visuels sur les prophètes, les élites, euh, juste euh, les, les tenues des marines, euh, le, la gueule de, de Rich, euh, les armes... En fait, tout, toutes les refs, je, est, on est largement au-dessus d'un Nightfall ou d'un Forward Unto -down, Down en termes de budget. Avant, ça faisait toujours un peu cheap, alors que là, non. Et euh, moi, l'armure la, des élites, je la trouve extraordinaire. Enfin, les les alors, élites alors, Richard, ils sont magnifiques. Peu... Là, dans le deuxième épisode, là, quand tu vois, c'est l'Arbiter, je crois enfin, je suppose euh, que Ils disent que c'est un Kédon donc si ça se trouve, c'est un, un arbitre. C'est l'arbitre. En, en fait, lui, il, il a une armure qui, qui se rapproche de l'armure des arbitres, mais... Euh... Ben, en tout cas, a priori, c'est l'élite qu'on voit là, dans le premier épisode qui oui. arrive à échapper au Spartan et... Et à Retourner voir les prophètes pour leur raconter ce qu'il a vu. Donc, enfin, moi, moi je pars du principe que c'est un arbiteur. Après, bon, ça se trouve, la, la série prendra une direction différente, mais bah, ils l'ont pas appelé arbiteur, du moins pas encore, parce que si ça se trouve, le développement du personnage va se faire. Et oui, oui, c'est ce ça, ça, ça se trouve, oui. Mais à l'heure qu'il est, ils ont dit que c'était un kédon. Donc, un kédon, qu'est-ce que c'est C'est un, un élite euh, <rire> chef sur, euh, sur San et euh, l'arbitre, tel Vadam, était Kédon avant de, de, de rejoindre oui, la flotte. C'est les, euh... les commandants de, de flotte, en fait. Euh... Mmh. Je... Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois pas bon, obligatoirement. Je, ouais, je m'y connais pas suffisamment dans la, dans la hiérarchie des élites. Euh... Mais en tout cas, donc il y a ce premier élément qui pourrait penser que ça fait. Euh... On a un arbitre après. Enfin, bon, en tout cas, 2, cette, cette élite-là, euh... quand il est face aux trois prophètes, là, euh, sans son ouais. casque. Wow. <rire> enfin, je veux dire, quand t'aimes les élites, tu peux pas, tu peux pas ne pas tomber amoureux de ces élites, je trouve. Oui, oui, oui. oui, oui. Donc, euh, bon, moi, il y a ça. Et euh, après, enfin, le personnage d'Alcée, qui est euh, pour moi excellent. C'est-à-dire que dans l'univers de Halo, Al Alcée, ça a toujours été une sociopathe notoire, hein, quand même, qui enlève des enfants, euh, qui les maltraite, qui les augmente, qui les tue, qui les martyrise, qui... Et après, elle justifie tout ça. Après, elle fait des clones de son cerveau, elle tue les clones, et puis elle les met dans des I.A., et tout va bien. Mais ça va. Dans, dans, les, dans les jeux, c'est une maman, elle sait. Alors que là, tu vois que, que même quand, dans l'épisode 2, quand elle parle à John, tu vois qu'elle est là en mode, hm, « j'ai bien niqué. <rire> » Oui, <rire> non, tu, mais... tu prends même euh, pitié pour Parangotsky, alors que oui. normalement, c'est censé être la méchante. Non, mais de, la, truc. La, dans le deuxième épisode, la réunion qu'il y a de, de l'état-major, où il y a ouais. Alcee, qui, qui joue manipule. un peu double jeu, là, avec... Euh, Elle manipule totalement. Avec, qui manipule complètement Parangowski et qui joue double jeu avec, euh, avec l'état-major. Et là, t'as Parangowski en mode... Même... Mmh. J'ai bien envie de la défoncer, quand même. <rire> Putain, <rire> oui, oui Alors oui, que voilà Parangowski, c'est censé être une sociopathe aussi, quand même. Oui. Et, et je trouve que le, le duo marche tellement bien, en fait. Oui, je suis tout et, à fait voilà, d'accord. Enfin, moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, le personnage de Maki, qui est juste sur le principe, en fait, c'est juste la logique la plus évidente d'avoir quelqu'un comme ça chez Covenant, qu'on n'a jamais vu dans les jeux. Je suis tout à fait d'accord. Et toi, tu l'as pas mis dans tes points positifs, mais je pense que tu aurais dû. Enfin, tu aurais pu. Je ne <rire> l'ai pas mis dans mes points positifs euh, parce que, en fait... Euh, euh... Alors, j'ai vu jusqu'à l'épisode 5, moi, voilà, pour, pour vous dire, je ne vais pas spoil, mais pour moi, ça devient plus évident après. En fait, son personnage n'est pas assez développé à l'heure actuelle sur les deux premiers épisodes bah en fait, et ça devient en... véritablement un plus après. C'est le... pour ça que j'essaye de, de me cloisonner sur les deux premiers épisodes. Bah alors du coup, moi qui ai vu que les deux premiers dans, dans le premier tu dis bon ok what the fuck ils ont un humain et tout et dans le deuxième tu sais le passage avec tous les humains qui sont en cage ouais. et tout en fait tu oui. comprends que c'est des humains qui ont été élevés par les Covenants pour devenir des, des dépositaires. Enfin ouais. des, des blessed ones comme, comme ils les appellent dans la série mais en fait c'est des dépositaires ouais parce que dans la série. Euh, Des, il y a les justement... élus sacrés, ils utilisent en, en version française. Les quoi, pardon Si je dis pas. Élus sacrés. É, élus sacrés. Oui, oui, effectivement. Ouais. Et. Euh, dans, dans la série, les, les, les, du coup, les dépositaires sont extrêmement rares. Alors que, bon, bah, dans l'univers de Halo, a priori, tous les humains sont dépositaires. Euh, et, et ça, je trouve, je trouve que le fait qu'il y ait peu d'humains qui soient dépositaires. Bah, euh, c'est. Enfin, c'est mieux. Parce que c'est un peu craqué que tous les humains soient dépositaires. Et dans les jeux, j'ai toujours trouvé ça stupide que les Covenants, ils n'aient pas des humains sous la main pour activer tous les artefacts bah, Forerunner. Dans Halo 3, en urgence, ils arrivent à choper Miranda à la fin. Euh, tu te dis, mais attends, ils arrivent là, ils faisaient quoi s'ils n'avaient pas d'humains Genre, on est non, là, vite, vérité va activer les anneaux. Bah, non, ils peuvent pas, ils n'ont pas d'humains, c'est bon. Voilà. Dans, bah, euh, oui. Tu, tu... En fait, Il bon. suffit de pas aller sur les fait il faut, en fait, faut les, juste les pas y aller tranquille. Et, et voilà. Bah oui. Alors qu'en plus, dans Halo 2, ils ont des, des, des prisonniers humains, mais ouais. ils les utilisent pas comme dépositaires. Alors, ils euh, il semblerait rendent. que Bungie, au tout début, euh, n'était pas sûr de ce qu'il voulait faire entre les humains. Euh, tous les humains sont dépositaires et il n'y a que quelques humains qui sont dépositaires. Oui, mais alors tous les hauts gradés de l'UNSC, comme par hasard, c'est des dépositaires. Ah, c'est le destin Non, mais tu vois, c'est-à-dire que dans Halo 2, t'as une mission où, dans Grande Bonté, il y a des prisonniers humains, et il faut qu il... que Tartarus, il aille choper Miranda pour activer l'anneau. Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est stupide. En, en plus de ça et de ce truc de logique, il y a vraiment, du coup, une rivalité. Tu as une espèce de course qui se fait entre cette maquille... Et le Master Chief, bah, ils ne sont oui, pas oui. physiquement au même niveau, il peut pas y avoir un combat littéralement entre les deux, euh, mais voilà, tu as pour ce, ce jeu de celui qui ira le plus vite. Bah, oui, et oui. ça, c'est cool. Je, je trouve que c'est très très cool euh, également. Bah, et puis, en plus de ça, on voit bien que ce personnage, Maki, euh, c'est euh, une humaine qui, est, qui a été bah, vraisemblablement élevée par les Covenantes, je ne sais pas si elle a conscience de ce que les covenants font à l'humanité de manière générale ou quoi. Bon, elle a l'air redevable auprès des, des prophètes qui sont un petit peu leur père adoptif. Moi, je l'ai compris comme ça. Euh, oui. Pour autant, elle est quand même un petit peu curieuse vis-à-vis hein, -vis des humains. Là, quand elle lit un bouquin, au début, on, on le comprend vite. Oui, il y, y a un jeu par rapport à ça, un petit peu. Voilà, il y a une espèce de double jeu de manipulation et tout vis-à-vis -vis de ça qui, à mon avis, rendra ce personnage extrêmement important. Et surtout, euh, c'est réellement euh, bah, une clé pour les Covenants, parce que s'ils la perdent, euh, ils perdent tout accès à, à la technologie Forerunner. Euh, ce qui fait que, je, je, pour, pour longtemps hein, dans la série, comment ça va se passer au niveau de l'activation des anneaux et tout Est-ce qu'ils vont trouver euh, d'autres dépositaires à l'avenir euh, bon. je, je trouve qu'en tout cas, ce principe de « il y a très très peu d'humains qui sont dépositaires euh, », je trouve ça super intéressant. Voilà. Je, suis, euh, je suis entièrement euh, parce que tous les avis. humains sont dépositaires enfin c'est craqué, vraiment c'est craqué Quoi, c'est n'importe quoi Alors, -dire que le moindre peu, peu... humain qui se pomme avec un monitor il fait sauter la galaxie c'est littéralement ça <rire> dans les jeux oui oui oui non, les humains ça que ils je sont pire intéressant. que le parasite, hein, pour ça aussi tu il y a, <rire> y a plein de petites choses où euh, ils rendent euh, plus profond je trouve la, la même la relation en fait, il entre il les personnages en jeu, tout simplement voilà, il y a de l'enjeu. Enfin là, du moins, sur, sur, ce, sur ce niveau, il y a, y a de l'enjeu. Euh, Puisqu'on a parlé de, de cette scène, le personnage de Rhett, j'en profite parce que je l'ai appris aussi et ça m'a vraiment amusé. Le personnage de Rhett, euh, donc, qui donne les informations au Major, enfin on va dire qu'il donne les informations au Major, enfin, qu'il qu donne des indices. <rire> euh, donc ce personnage qui est complètement fou. Déjà, moi, il m'a fait penser aux Marines euh, qu'on croise dans tous les jeux, euh, ah, Surtout oui, Bungie oui. qui a peur du parasite et tout Voilà ça m'a fait penser un petit peu à ça Donc encore une fois une espèce egg euh, très light, euh, subtil Et en deuxième, <rire> euh, ce personnage existe en vrai dans les livres Sauf que ce n'est pas un humain, c'est un rapace dans les livres Ah c'est celui-là, oui d'accord mais... la... Parce que ah, les décombres oui. en mais fait euh, les... sont... Il y a des rapaces qui cohabitent là-bas aussi euh, très certainement qu'ils ne les ont pas mis parce que le budget fait que bah, tu aurais dû mettre des effets spéciaux ou, ou des gens avec des bah, costumes Ou même pour enfin... la communication, c'est plus simple hein, avec un humain. Euh, tout à fait. C'est vachement plus simple. De... Oui, parce que sur, surtout avec lui, c'est simple la communication. <rire> ouais, alors... Tout est relatif. Mais voilà, ça m'a vraiment surpris. Euh, et et amusé de, de savoir que ce personnage existait bien Oui, et... alors, oui, oui bah, en fait, bah, j'avais entendu des, des gens moi, critiquer le fait qu'ils aient remplacé un rapace par un humain Bon, tu vois, typiquement, moi je ne savais même pas que c'était lui le rapace euh, Ça ne m'a pas choqué du tout Et surtout, c'est ah un non, personnage non. anecdotique d'un livre qui a très peu d'importance, hein, au final, dans l'histoire Oui, et puis Donc, le, le personnage est super cool Si on en fait quelque chose de vraiment classe Alors, moi mode super il... cool, je sais pas, il est quand même un peu chelou il, il est <rire> chelou, mais c'est ça, il est, ça le fait en fait. Lui, il a, tu le, le dialogue, l'acteur, hein. ben... je trouve que tout va bien en fait. Il y a pas, ça sonne pas en faux. Fait, alors moi, moi, le seul problème que j'ai eu avec euh, ce personnage et même globalement avec la scène où ils vont voir tous les humains en fait qui sont des des, bah, des humains qui avaient été enlevés par les Covenant et qui, de, ouais. qui étaient destinés à des dépositaires mais qui en sont pas en réalité. Euh, je trouve que à froid dans le deuxième épisode. Alors que franchement, le contexte n'est pas, pas spécialement posé pour des gens qui ne connaissent pas Halo. Euh, C'est un peu, un peu bizarre. Enfin, moi, je regardais, je yeah. me disais, oui, bon, ok, ouais, okay bon. <rire> mais, euh, moi, ça. Ça m'a frappé plus tard. Euh, Moi, à froid, quand je... même, je trouvais que c'était un peu rude, quoi, euh, comme ça. Hein. Je, je sais pas comment des personnes qui ne connaissent pas l'univers de Halo... Mais même quand euh... tu connais, hein, tu, tu dis, euh, ouais, la mise en scène, c'est... Même la mise en scène est spéciale, hein. Genre des, des, fois, des humains euh... qui se comportent comme des chiens, là, dans des cages, euh, <rire> qui se comportent <rire> bah, de tout, c'est bizarre, hein, quand même. C'est pour aspirer <rire> la folie. Non, mais en fait, c'est... Mais d'un autre côté, ça te fait prendre conscience de, de l'importance des, des élus, là. Oui. Donc, en fait, ça sert à un propos. Mais, Enfin, bon, quand déjà ton public, il n'est pas converti à la cause, tu vois, c'est un peu, un peu risqué, quoi. Mon avis. Alors après, je ne sais pas euh, si on les reverra. Peut-être qu'on en parlera plus de, du pourquoi, du comment ils ont été <rire> comme ça. Euh... À mon avis, non. Mais... À mon avis, on ne les reverra pas. Et, et, et ça, enfin, juste les voir, ça m'a amené à me poser une question, c'est que je me disais, du coup, le, le Maki, est-ce mm -hmm. qu'elle, elle a été comme un jour ou pas Ou alors, elle, non, elle, c'était bon dès le départ, et elle n'est même pas au courant qu'ils existent, les autres. À, à, après, on, on les a peut-être maltraités, euh, justement, bah, là, parce qu'ils n'arrivaient pas à activer. Oui. Je, je, vu vu l'état dans lequel ils sont, à mon avis, ils n'étaient pas frais, là. <rire> <rire> on les a peut-être euh, plus que maltraités, plus que faire de la maltraitance euh, physique. Les non, moi, moi, je les what? vois vraiment comme élevés euh, en cage, en fait. Alors, ça peut être élevé en cage, mais on a pu essayer de, de, de leur trafiquer le cerveau pour comprendre comment est l'humanité. A euh, oh, mon avis, ils ont pu, juste euh... été élevés en captivité dans des cages, et enfin, c'était juste des animaux. Et ils se en fait, ils se comportent comme des animaux, donc pour moi, ils ont été élevés comme des animaux, c'est tout. C'est tout à fait possible. Euh, peut-être des... mais à mon avis, il ne faut pas chercher je, plus loin. Je veux, je veux juste faire un petit truc dans les commentaires. Restez bien sur les épisodes 1 et 2. Et si jamais vous parlez de choses qui sont euh, après ces épisodes-là, mettez bien des balises spoil pour les personnes qui ne l'ont pas vue. Voilà. Merci à vous pour, pour ces petits détails, parce que moi, j'ai des références sur des choses qui se passent après. Donc, Vous aussi, si vous les avez vues, vous aurez peut-être envie de les donner, mais... Euh, vous divulgacherez, parce qu'il faut employer ce mot, vous divulgacherez euh, des éléments aux personnes qui ne les ont pas vus. Donc voilà, là on est sur les épisodes 1 et 2, donc euh, on, reste, on reste bien dessus. Là, je voulais juste faire un, un petit mot, mot là-dessus. Euh, oui, parce que notamment pour toi hein, Parce que là, tu es là, euh, tu te dis oh, Je vais regarder les commentaires et puis tu te fais spoiler ouais, Vas-y là, vas-y <rire> ça, serait, ça serait triste euh, y a... Alors je vais essayer de, de sauter sur des, sur des commentaires que les gens Ont pu faire euh, on a, Juste avant cette vidéo, on a discuté D'un petit point qui s'est avéré Possible, euh, une des premières Critiques au début de l'épisode 1 C'était que le fusil à plasma faisait euh, aléatoirement des dégâts plus ou moins forts, visiblement, sur les insurgés. Euh, et visiblement, il semblerait possiblement, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'explication qui puisse le prouver, que ça ne soit que les enfants, au début de l'épisode, qui explosent, parce qu'ils ont absorbé cette espèce de racine issue du deutérium ou des trucs comme ça, c'est censé être un canaliseur, ça peut les faire exploser. Voilà, je mets juste ça parce qu'il y en a qui arrivent et qui disent c'est de l'incohérence. Euh, et moi-même, hein, on en parlait hier également. Euh, bah euh, Il y a, y a je... un truc sur le fusil pour mettre euh, puissance maximale, puissance minimale. Enfin, voilà. Donc là, façon, avec ça, ça, ça, ça, ça semblait logique. Que tout le monde, tout le monde a vu le premier épisode. Tu vois le premier enfant qui se prend un tiers de plasma dans le ventre qui explose. Oh !» Oui, ça surprend Moi, <rire> bon, ça, bon, ça fait pas ça <rire> <comme je dis. rire> oui, oui, complètement, complètement. Mais, mais euh... il, il, il, il a bien chargé, le piou-piou <rire> <rire> non, non, mais... Ou alors peut-être qu'il avait chargé ses tirs de pistolet à plasma. Euh, je ne crois pas qu'on en, en ait vu avec des acides si On a vu un pistolet à plasma non texturé non, euh... à un moment donné. Après, je, je, il me semble quand même que derrière, euh, de, dans, dans les humains qui se font tuer, il me semble qu'il y en a quand même qui se font arracher un bras ou quoi. Enfin, il me semble, hein. au passage. Hein. Je ne sais plus. Il faudra, entre... faudra regarder. Euh... <rire> en tout cas, là, ça, ça reste un petit peu théorique, mais ça ouais, donne une explication. Après, ouais. il faudra regarder, oui, voir exactement. Après, entre littéralement exploser et se faire arracher un bras parce que tu te prends une balle dans le bras, c'est pas pareil, hein, déjà. Euh... Oui. Voilà. <rire> Les, les élites, ils mangent aussi, ils ont la tête qui explose aux, aux sniper. Hein. Oui, d'ailleurs, ah oui tiens d'ailleurs on en parlait, la, justement, pendant l'attaque de Madrigal par les élites, donc il y a 20, 20 élites qui attaquent 150 insurgés euh, humains. Ouais. Euh, ils ont tous des, des calaches, des trucs comme ça, on trouvait ça ridicule et... Euh... J'avais lu des commentaires et puis même moi, enfin, je trouvais ça un peu ridicule, je me disais mais c'est débile, c'est comme si nous on utilise des mousquets aujourd'hui, euh, ça sert, à, on serait défoncé. Et bien effectivement ils se font défoncer, <rire> on, on voit bien que, que les, les armes, enfin modernes, on va dire modernes, enfin, de, de, du 20 e du 20e siècle, sont d'aucune utilité contre les, les élites il n'y a que les armes de l'UNSC qui leur font réellement des dégâts, donc on voit vraiment que même si ça reste des armes qui tirent des balles sensiblement identiques à des armes actuelles, en fait, c'est pas du tout les mêmes armes, quoi. C'est-à-dire que l'AR, les, les... Le, en 5 balles, il tombe un bouclier d'élite, c'est pas du tout le cas de, du... des AK-47, des insurgés, quoi. Ah, complètement. complètement. Et je trouve, je trouvais ça bien, parce que justement, oui. enfin, tout le monde disait « Mais c'est ridicule !» Bah effectivement ils se font défoncer en fait <rire> du coup, Et voilà. c'est dommage parce que je... C'est Jin Je sais plus comment il s'appelle Si c'était Jin, euh, Jin Ha C'était le ouais, père de ben... Kwan Ha <rire> Je trouve que le personnage avait quelque chose Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais moi, moi il me faisait beaucoup penser à, Au mec dans euh... Dans le... le Le film Star Wars là Entre Star Wars 4, 3 et 4 là. Ah oui, oui, euh, Rogue One. Rogue One, il me faisait, oui, me faisait euh, beaucoup penser. La Force est aux... avec moi. Voilà, euh, au chinois aveugle. Oui, oui, oui. Bah ouais, il avait un côté. Oui. Euh, ouais. <rire> je ne je sais, sais pas si c'est le même acteur, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Rogue euh, J'en je, je, ai aucune mais... idée. Mais, mais en tout cas, lui, mais lui mais gros comme une maison, tu, tu vois, à la fin du fight, il reste lui et sa fille. Il dit Toi, tu vas crever. Alors, ça, ça c'est le genre de truc que je trouvais déjà gros dans euh, Oblige World into Dawn, où il restait que 3 survivants, c'était les 3 que tu suis. Et ben là, il reste que 2 survivants, c'est les deux seuls personnages que tu connais. Euh, non, mais de euh, toute le pire c'était dans Nightfall. Mmh, alors, il y en a 6. Il y a que deux places à la fin. On sait que le black qui survit. Euh, alors, ça va être le vieux Spartan ou la petite fille mmh, Je me demande. <rire> Mais bon, c'est l'introduction. Mais pour le coup, c'est vrai que l'introduction, j'ai été quand même assez déçu au début. Déjà au niveau des effets spéciaux, on n'en a pas véritablement parlé jusque-là. Euh, des effets spéciaux qui sont euh, pour beaucoup, et même pour moi à certains moments, en dents de scie. Oui, euh, oui. Alors, en, en fait, le... je trouve que la CGI pour les, les élites, pour les. Enfin, la CGI pour les élites, pour les prophètes, est pas mal réussie. En tout cas, sur des plans fixes, ça va. Ouais. Les Mais... prophètes, ça va, c'est pas une espèce qui bouge trop, donc ça va, tu vois. J'ai vu le premier épisode trois fois, parce que j'en veux quand même. Ouais, et et euh, la troisième fois, en fait, ça m'a plus choqué euh, les effets qui pouvaient me choquer. Par exemple, moi, le, le truc qui m'avait fait bizarre tout au début, c'est le saut des Spartans. Il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas quand les Spartans arrivent, ils sont droppés euh, les trucs. Je trouvais que ça faisait un peu... Ah, euh... et c'est... Euh... Pim oui, ça faisait un peu moche, et en fait, euh, au bout d'un moment, à force de regarder, tu t'habitues euh, au style, et même, je dirais, on, je, du moins moi, je l'ai compris, ce qu'ils ont essayé de faire, du moins, c'est quelque chose de lourd. Ils sont Alors, lourds, et ils ça, ont essayé de matérialiser ça. Au on le voit aussi, au début de l'épisode 2, là, quand, quand le, le condor du, du major il arrive dans le champ d'astéroïdes, Ouais. Euh, et que, Super tu sais, il, il passe entre les astéroïdes et le condor, il fait des 90 degrés, genre, pim, pim, pim. <rire> ouais. J'ai trouvé, trouvé ça visuellement... Bon, déjà, c'est n'importe quoi, mais visuellement impressionnant. Voilà. <rire> mais, mais je suis tout à fait d'accord. Et ça, ça va un peu dans ce sens-là, et... je trouve. Ouais. ouais. Mais alors, voilà, là, c'est le... le, le, le... J'allais dire le jeu. Non, la série... Et joue avec les limites, euh, même dépasse les limites euh, de la gravité. Et du coup, je crois que c'est ça qui nous fait bizarre. Euh, je me rappelle vaguement de, de Man of Steel. Euh, ça m'a fait très bizarre. Superman, justement, euh, les coups qui sont ultra rapides... Euh, il passe à travers les murs. Ça m'avait sorti, cette scène de combat, à la fin, parce que, euh, parce que euh, je trouvais que ça faisait pas réaliste, que c'était trop. Oui, alors, après, Et... après Superman, c est, c est, de base, c'est niveau réalisme, c'est pas... Euh... Oui, oui, <rire> enfin, mais c'est un, un peu dans la permanente, quoi. J'ai retrouvé un petit peu cette sensation euh, avec les Spartans où c'était un petit peu trop. En fait, mais oui, mais après, d'un autre côté, regarde toutes les adaptations qu'on a eues jusqu'à maintenant, euh, au cinéma, enfin, Bon, on a eu... Euh... Nightfall et euh, For to Dawn alors c'est pas du cinéma ça, -là, bah, alors c'est une question en soi <rire> non mais tu vois Nightfall il n'y a pas de combat je ouais. ne souviens même pas un... et non, euh, For to Dawn euh, c'était un budget euh, un tout petit budget et le, le, le major il faisait lourd lourd oui. et lent et t'avais pas du tout l'impression d'avoir un super soldat alors que, là j'ai l'impression qu'ils ont voulu amplifier ça en fait oui après, est-ce que c'est réussi euh, Bon, enfin, moi, ça m'a pas choqué. J'attends de voir un vrai épisode où il y a des... une vraie bataille pour me faire une idée sur le sujet, tu vois mm -hmm. Non, non, mais bien sûr, mais. Euh... Eh ben, il ben, euh, y en aura. <rire> Puisque moi, je suis allé jusqu'à l'épisode 5 et je sais qu'à l'épisode 5. Euh... Euh, ben, ça, c'est pas du spoil d'en parler, je crois. L'épisode 5, il a beaucoup fait parler pour ça. On, on, on, ça bouge on un est peu. Servi, plus. Euh... Alors, je pense qu'on peut, on peut commencer à tirer vers la fin de la vidéo parce que ça fait déjà euh, 30 minutes euh, qu'on est dans, dans cette section spoil déjà. Mm -hmm. Et je pense alors, a moi, fait le tour, moi, de moi toute personnellement, il euh, oh, y a toujours des petites choses à dire, mais on reviendra dessus. Euh, plein de choses qui sont euh, intéressantes. Euh, rien que le fait qu'on puisse manger des choux dans les décombres, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'on n'y pense pas. <rire> <Non>. <rire> L'autre, la, la, la Quan qui se fait voler son, son paquet de, de je sais pas quoi. Là. Oui, oui, aussi. aussi. Mais j'ai jamais compris des... ce que c'était. J'ai mais... vu trois fois l'épisode aussi, j'ai pas compris. <rire> Alors, gratos pas compris ce quoi. Que euh, mais on n'a pas parlé du personnage de Quan, par exemple, qui est euh, véritablement euh, nouveau à la série. Par contre, euh, il fait référence à personne. Et la question, c'est un petit peu de savoir euh, à quoi elle va servir. Voilà. Ah, Pour moi, c'est un petit peu une identification ah, t as, t as, du spectateur. As <rire> voilà. Bon, enfin, oui. voilà. Mais ça fait un peu light. Oui. <rire> Mais alors, en fait, moi, je suis assez curieux de, de voir un peu plus justement de du monde insurgé dans Halo. Parce que justement, je trouve que la société dans Halo, c'est un, un sujet dont on n'a jamais réellement parlé, qui n'a jamais été réellement abordé ou en tout cas, re surtout représenté, on va dire, euh, à l'écran. Et euh, le, le monde de Halo, c'est quand même un monde où techniquement, euh, je veux dire, les gens, ils émigrent de planète en planète, les familles, elles sont explosées, les religions, on sait même pas s'il y en a. Euh... Tu vois, les, les ouais. normes de société, je suppose qu'entre les planètes ou les continents des planètes, ça n'a rien à voir. Du coup, je trouve ça assez intéressant de voir comment la gamine, elle est déracinée complètement de sa planète. Il la fout dans une station moisie, là, perdue, je sais pas où. Et en fait, je trouve que c'est très représentatif de ce que c'est censé être, en fait, le, le, le, le monde de Halo, en dehors des, des, des planètes, des. Enfin, des grandes planètes, on va dire, entre guillemets, où il y a beaucoup de monde. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, là-dessus. Euh, et c'est ça qui est intéressant pour, pour la série, euh, sur une série, on va dire, de, de pouvoir développer ce, ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'aime le Space Opera. Ça permet de, de passer d'un style, d'un environnement à un autre, d'un biome, comme on l'emploie, d'un biome à un autre euh, totalement, euh, en revanche, le, le personnage de, de Quan, il faudrait qu'il serve à quelque chose. Parce que s'il reste euh, euh, la petite fille qui observe le monde, c'est un peu triste. Moi, moi de, de ce que je vois Et... là pour le moment, euh, pour moi, hein, euh, elle va se venger euh, du mec là, euh, qui, qui, était le, qui était le rival de son père là, sur Madrigal ou je sais pas quoi. Alors, j'avais noté son nom. Parce que je n'ai pas de mémoire des noms. Alors Parce que du coup, du coup, pour replacer sur, sur Madrigal, le, le père de Quan, là, donc Vinchin, était opposé à un mec dont on n'a voilà. plus le nom. Euh, qui Vincher. est, en fait. C'était euh, Pardon Vincher. Vincher, bien sûr. Ouais. Je l'avais. Voilà. <rire> ben, ce, ce mec qui est, ben, on va dire, un, un rebelle modéré, puisque lui, il est. Plus ou moins chaud pour euh, s'allier avec l'unsc ah totalement euh, c'est un kit. psychopathe le mec oui, c voilà. lui aussi c'est un psychopathe ah, en Parce fait est, il est un petit est peu plus secondaire mais c'est un psychopathe c'est littéralement un collabo en fait c'est vraiment le, le collabo en fait au, au début quand il met les sacs sur la tête des gens et puis qui passe au fur et à mesure ah. et balle dans la tête balle dans la tête il soulève <rire> oh coucou toi, il remet <rire> balle dans la tête oh putain <rire> En plus, j'adore l'acteur, il, il jouait dans, dans, dans Torchwood, donc euh, série euh, anglaise, et euh, c'était mon personnage préféré dans, dans cette série. Donc j'ai vraiment été très surpris de, de le voir là, parce que je savais tous les acteurs qui, qui, qui participeraient à la série, sauf lui. Et <rire> bah, c'est une bonne et... surprise, et surtout de voir un psychopathe en fait, j'adore sur, le psychopathe. C'est marrant de voir que... que le, le... Enfin... Au final, l'UNSC euh, s'allie avec un mec comme ça qui a un gros taré, alors qu'à côté de ça, il combattait les rebelles, euh, des rebelles qui étaient beaucoup plus humains, au fond. Oui, mais, il, mais donne euh, bah, il donne le dot. s'il donnent le Mais voilà, c'est-à-dire que lui, lui, <rire> euh, il, lui, voilà, lui, il est chaud de collaborer avec l'UNSC, de faire une trêve, euh, qu'ils utilisent tout le deuterium qu'ils veulent, mais lui, il veut en gros sa gloire personnelle. Euh, en, gros, en gros, lui, il veut juste le pouvoir, euh, quitte à euh, euh, avoir euh, aucune... Euh, aucune valeur, euh, aucune race, ce que tu veux. Alors moi, il y, y a juste un tout petit truc que j'aimerais euh, mettre en avant sur euh, sur Quan. Euh, au début, quand elle est avec ses copains, elle parle qu'elle va partir, qu'elle va quitter la planète. On ne savait pas, c'est bah, motivation pour qui pour se <rire> barrer en fait. Et, et et après, donc, elle veut, elle a cette idée justement, comme tu le dis, euh, du moins on ressent ça. Euh, de finir le travail de son père, d'une certaine manière. Du moins, c'est ce qu'elle laisse paraître à, à Miranda, quand elle discute avec. Et moi, j'aimerais bien savoir, en fait, pourquoi euh, elle voulait changer de vie, pourquoi elle voulait partir. Et j'espère qu'ils ne vont pas zapper ce, ce, ce, ce, ce petit bout de scène, là, je... ah, où euh, le dialogue n'était euh... pas forcément extraordinaire. Euh, bah, euh, L'écriture n'était que... pas géniale, mais tu avais bah... cette information elle vit sur une planète moisie, il euh, n'y a rien à faire, euh, elle veut se barrer. Enfin, elle vit oui, dans mais qu'est-ce qu'elle visé comme objectif Je ne sais pas, moi je veux dire, c'est des rêves de gamin tu as envie de te barrer, euh, je la comprends bien parce que ça avait l'air nul. Hein, donc, euh... <rire> mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une, une raison, ou qu'elle y revienne dessus en disant « j'ai évolué par rapport à tel truc ». Ça serait bête, ça serait bête de laisser ça comme ça... Euh on verra peut-être, en tout cas pour le moment à mon avis elle a un objectif déjà c'est euh... alors pas tellement venger son père directement mais en continuer la lutte de son père, ça pour parce moi ça la... paraît être un la vengeance et évident. la justice se mélangent ouais mais là c'est plutôt la vengeance quand même <rire> ok <rire> mais plutôt la vengeance quand même. <rire> et euh, bon bah après voilà il y a plein de sujets euh... enfin je pense qu'on va, on va, on va couper court parce que sinon ça peut durer euh, plus heures. longtemps que les deux épisodes mais euh, alors là, il y a plein de sujets dont on n'a pas parlé, je pense. Miranda, on n'a pas tellement parlé. Finalement, on n'a même pas parlé du Major MDR. C'est si <rire> vrai, c'est vrai. vrai. Non, non, mais enfin, franchement, au final, moi, c'est enfin, ce qu'il y a autour hein, qui m'intéresse, euh, comme toujours. Hein. Mais, oui, bon... mais c'est la globalité de l'univers. Voilà, bah ouais, ouais, mais du coup, euh, je pense qu'il y, y a encore d'autres sujets dont on n'a pas parlé. Mais... On aura l'occasion de le faire plus tard ou, ou lors de, de live, n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas même à le dire en commentaire s'il y a des choses, que, des sujets euh, que vous souhaitez voir abordés dans, dans des vidéos ou autres. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parlait de live dimanche, il y aura dimanche soir, il y aura un live pour parler donc, de ces deux premiers épisodes et interagir avec vous, donc euh, répondre un petit peu à vos, à vos questions qu'il peut y avoir. Donc 1er mai parce que dimanche premier mai. Quand tu Oui, tout à fait vidéos, Merci. Ça a aucun Merci. sens tu le dimanche le dimanche qui arrive oui. Oui. répondre euh, répondre à vos questions vos interrogations euh, voir les différences qui peut y avoir avec avec euh, avec le jeu avec les livres euh, et, et voilà on va dire essayer d'aplanir de, de, tout ça pour les personnes qui pourraient en avoir besoin on aura assez de temps dans un live justement pour discuter ensemble et et parler de Halo, quoi. simplement parce que nous, on aime bien parler de Halo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Eridil Je pense qu'on a, a amplement fait le tour. Hein. On a une très belle vidéo pour vous et on est très content de vous la partager, de vous l'offrir. Euh, on, retrouver... on va se retrouver. Oui, vas-y. Vas a priori, continuer le format euh, dès qu'il y aura voilà. des diffusions euh, françaises. Donc, les diffusions, c'est quoi C'est les tous les jeudis C'est deux épisodes tous les jeudis sur Canal+. Voilà, et sauf la dernière semaine où il y en a trois, je crois que tu me disais. C'est ça, ouais. Du coup, bah, semaine prochaine, a priori, review des épisodes 3 à 4, et ainsi de suite, euh, et voilà. Donc, on se retrouve très bientôt. Merci à toi, Iridil, d'avoir été, euh, ouais. été avec moi. et eh bien, de rien. Merci à toi aussi. Allez. Et, et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. A très bientôt. Vive l'eau Vive l'eau Salut à tous